Voilà, on vient d'arriver à Monaco. On vient d'arriver à Monaco. On vient d'arriver à Monaco. Et voilà. On est, on est à Monaco pour l'anniversaire, il y a ouais, 25 ans, ça. on ne les fait pas. Hein <rire> non. On fait un peu hein, plus vieux. 25, mais tu as oublié de dire que tu y par deux, euh, ouais. <rire> <rire> pratiquement. Voilà, voilà. Oh, génial, merci beaucoup. Si vous avez des trucs comme ça, vous voulez planquer pour passer la pluie vous voulez laisser la moto De quoi Si vous avez des trucs comme ça, vous voulez planquer pour passer la pluie vous voulez laisser la moto est On est fouillés là C'est des couteaux. Ah des couteurs Ouais des couteurs Ah moi j'ai pas de couteurs pas pris oui. C'est des, des Un live Facebook Ouais j'ai aussi Ça va tout Ça va <rire> Attention, la on peut la pas cas Allez, on, on va prendre tout, tout ces le guide qui nous ouvre la route, là. Ouais, un parachutiste que... belge, il serait capable de remonter. <rire> est réponse, Elle est pas mal, celle-là. Attends, c'est quoi, quoi non, Ah, t'as changé de machine yeah, il faisait comme ça. Euh, Gad Elmaleh, il dit vient de Belgique. Alors tu as des mecs qui vont, ouais. Vous venez d'où Ben, de Belgique. <rire> ils sont cons, ces belges. <rire> Alors, my friend. Bon bruit, hein Il oh, n'y a rien dans les... Il n'y a hein. pas de chicken, il n'y a rien. fallait penser à ça, là. C'est qui qui pétait au ralenti C'est toi ou C'est qui qui faisait pam pam pam pam, pam Moi, je le fais un peu quand euh, ça... Pas mal c'est Flaming à lui. Oui well. ou ouais. elle Non c'est elle non Je sais pas. On dirait. Hein. On dirait hein. Enfin, Blanc comme ça, pas à mon avis, c'est. Et pourtant à chaque fois je Même <rire> moi, même moi au début. Ah Mec in et ça quand il a fiché. vu toutes les motos, il s'est poussé. Ça les fait chier de laisser passer le Bon il fait chaud là. Bon ouais, il fait chaud hein. Tu as vu un peu Moi j'ai le maillot. Moi j'ai ton j'ai ton presque nous. Ouais. Eh ben je t'ai. On s'affoule ma gueule. voir des bécanes plutôt, c'est ça qui nous attendait. Elle diable. Le sportif ça le soleil il est pas mal. Sur la moto, tu avais aussi Non, sur la moto j'avais rien. J'aime bien la peinture. Il est bien sur tout en vrai. Mais l'année dernière, c'était mieux. C'était les bisons. l'année et... bravo. bravo Très bien. Championne. Bien roulé, hein Une championne. Tu viens à En live sur Facebook, les enceintes derrière et tout. belle bécane, ça. Bon, on va les donner. Euh... Hein on va rentrer là-dedans. Bon, allez, à plus. À plus, les amis. Chapeau, lunettes de soleil.